Mes chers camarades, bien le bonjour Aujourd'hui je ne vous propose pas un épisode classique de Nota Bene, eh non, euh, désolé, hein, parce qu'aujourd'hui je tenais à vous faire part de mon plus gros projet de l'année, la sortie de ma première BD Nota Bene et eh oui, ça y est j'ai sauté le pas hein, et vraiment je suis très très fier de vous présenter enfin le résultat de ce travail que je tiens dans les mains après euh, tant de mois d'attente. Nota Bene, Petites Histoires, Grand Destin, c'est le nom de ce premier tome de l'adaptation BD de mon émission que je sors aux éditions Soleil. Alors on y revient sur une dizaine de personnages plus ou moins connus à travers le monde entier et on va détailler ensemble un événement en particulier qui a pu marquer leur histoire ou un trait de caractère particulièrement rigolo ou tout simplement leur vie hors du commun. Et à chaque fois, ces histoires sont un prétexte à la découverte de l'Histoire avec un grand H. Hein. On a par exemple Nicolas Flamel, Bertrand Duguay-Clin, Catherine de Médicis, Magellan, Pyrrhus Ier, Aristomène, bref, je ne vais pas euh, tous les faire, il euh, y en a 10, mais en tout cas c'est des personnages euh, qui viennent d'époques et d'horizons assez différents. Alors vous le noterez, hein, je dis adaptation de l'émission, on a une autre manière, euh, vraiment très très différente, hein, de présenter le contenu et ça, bah, je l'ai compris quand euh, j'ai vu les BD de Patrick Beau en fait, hein, alias Axelot, qui a fait un, un très très bon travail sur ses projets en retenant euh, du contenu qu'il avait déjà fait en vidéo. Alors le dessin, euh, la mise en scène, la narration, euh, tout ça euh, c'est profondément différent je trouve de, que ce qu'on fait en vidéo et pourtant on retrouve quand même le sel de, de, de mon émission hein, et c'est vraiment ce que j'avais envie de faire, c'est euh, pas du tout dans le même style euh, que Quaxelot, que, qu dans quelque chose qui me corresponde un petit peu plus avec une, une, une sorte de, de dessin et un humour très franco-belge euh, Écrire une BD ça s'improvise pas du tout, quand Jean mon édite, m'a proposé de travailler en, en binôme avec un scénariste, bah, j'ai dit euh, oui tout de suite euh, et quand ils m'ont mis en contact avec euh, Mathieu Mariol, bah, juste en haut, eh bien, ça a tout de suite collé hein, parce que non seulement le gars est un vrai pro euh, qui a beaucoup d'humour euh, mais en plus euh, il a fait euh, parmi les BD qu'il a fait il a pu faire la, la voix du sabre hein, qui traite des samouraïs ou euh, il y a trois tomes des mondes de Torgal donc ça se pose quand même euh, là voilà. Le but du jeu, en gros, c'était pour moi d'apporter du contenu, une manière de raconter les histoires, un ton, et Mathieu euh, lui apportait son savoir-faire dans la mise en scène en ajoutant un autre humour à un comique de situation euh, qui euh, est vraiment très efficace euh, sans vouloir lui jeter à tout prix des fleurs. Hein. En tout cas, cet euh, humour, dans le, euh, on le retrouve aussi dans le dessin finalement, très franco-belge comme, comme je le disais, euh, c'est un dessin qui est très accessible, euh, qui fait un peu penser à à Astérix, euh, voilà, à Il était une fois la vie, euh, ce genre d'œuvre vraiment euh, très cool, fraîche qui parle à tout le monde. Et ce dessin il est de Christian Paty, un destinateur qui a euh, bossé entre autres sur des BD comme euh, La Geste des Chevaliers Dragons ou euh, Parole de, de Verdun, donc quelqu'un qui baigne déjà un petit peu dans l'ambiance euh, histo. De mon côté, il a fallu euh, que je joue de temps à autre euh, le rôle de conseiller histo, euh, hein, si on peut dire, pour chercher des infos visuelles à fournir à Christian pour la représentation de tel ou tel château, de tel ou tel personnage. On prend. Euh tout de même pas mal de liberté sur la forme tout en restant très sérieux sur euh, le, le, le fond. à chaque début de chapitre on me fringue euh, comme à, comme à l'époque hein, avec un, un jean et, et des baskets et en gros j'en profite pour dire un petit mot sur le, le chapitre et sur les choix qu'on a pu faire sur le traitement du personnage. Et d'ailleurs la BD elle est euh, euh, compatible, c'est indiqué au début, elle est euh, compatible avec l'application Soleil cours et il y a du contenu en réalité augmenté, hein, c'est à dire que pour chaque chapitre vous avez un petit logo, vous avez l'application, vous scannez euh, la page et vous avez des petites vidéos de moi qui vous expliquent pourquoi on a choisi ce personnage et pas un autre si il y avait des questions sur lesquelles on a pu euh, euh, galérer euh, des questions assez délicates d'un point de vue historiographique comme euh, autour de Bertrand du clin et du fait qu'il aurait pu être noir <rire> par exemple voilà euh, du coup euh, on se pose la question de comment le représenter euh, voilà euh, donc euh, une grosse question sur laquelle il a fallu trancher en allant directement demander à des spécialistes qui ont écrit des choses sur Bertrand du clin mais je développe ça vraiment dans les vidéos euh, bonus voilà. en tout cas ce qui me plaît et qui va vous plaire aussi je pense hein, c'est qu'on retrouve bien mon univers dans cette BD, qui est finalement une, une écriture à trois, hein, puisque il euh, y a Christian, Mathieu et moi euh, qui avons tous mis notre grain de sel, on s'échangeait euh, des idées, qu'on riait ensemble. Au aux au, au gags proposés par l'un d'entre nous, euh, en tout cas moi je suis vraiment très très heureux de, de ça. Bref, vous pouvez retrouver ma BD Nota Bene Petite Histoire, Grand Destin à partir du 3 avril euh, 2019 dans toutes les librairies, les magasins de grande distribution euh, type Fnac, Cultura, euh, internet aussi d'ailleurs hein, comme Amazon par exemple, je vous mets le lien en description. En principe ça va être pas mal distribué donc vous n'aurez euh, pas trop de mal à mettre la main dessus, j'espère en tout cas sincèrement que ça vous plaira. Nous on... On ne compte pas en rester là. Hein. Clairement, le, le but, euh, c'est pas de faire un one-shot. Euh, parce que je trouve que la BD, c'est un très très bon moyen, finalement, de parler d'histoire de manière assez euh, fun euh, et, et pas prise de tête. Donc, on a déjà prévu un second tome qui sortira à la fin de l'année. Euh, et si tout se passe bien, si vous êtes au rendez-vous, il n'y a aucune raison qu'on n'enchaîne pas sur d'autres thématiques euh, assez stylées hein, qu'on a déjà dans notre poche. Si ça vous intéresse, sachez que j'entreprends une petite tournée de dédicace à travers toute la France. Entre Avril et Mai, je vais donc vous donner la liste des villes et des dates auxquelles je passe. Mais si vous voulez vous tenir au courant plus précisément de tous ces événements, et notamment sur les horaires, le mieux c'est de me suivre sur Facebook et Twitter. Et on commence tout d'abord par une intervention que je fais le vendredi 12 avril à l'Institut du Monde Arabe à Paris où je vais parler histoire sur Youtube et les réseaux sociaux avec quelques historiens vraiment super cool. Cette rencontre va être suivie d'une petite dédicace sur place, c'est le premier endroit où je vais euh, signer la, la BD et le lendemain le 13 avril et eh bien direction euh, lille où je vais dédicacer au furet du nord dans l'après-midi puis le lendemain euh, dimanche 14 et eh bien euh, avril j'enchaîne euh, je suis de nouveau sur Paris hein, où à 14h j'ai la chance de dédicacer euh, ma BD à la FNAC du forum des Halles euh, rien que ça donc je vous attends assez nombreux hein, parce que je passe pas souvent sur Paris intramuros on se retrouve ensuite à Lyon le mardi 23 avril à 17h30 à la FNAC euh, Bellecourt Belle occasion de remettre les pieds dans cette ville que j'aime beaucoup. Il hein, y a pas mal de copains. Le dimanche 27 avril, je serai sur mes terres à Tours, hein, au Cultura de Tours Nord pour être un peu plus précis. Et le jeudi 2 mai, je passe par Rennes à la librairie euh, Le Fayet, voilà où je serai aussi euh, en dédicace. Enfin, dernière date de cette tournée, la Fnac de Toulouse le 21 mai à 17h, dédicace qui précède le festival Histoire à venir, toujours à Toulouse, auquel je serai présent le 23 mai et durant lequel je fais une intervention avec les copines Manon Bril de c'est une autre histoire et euh, Clotilde de passé sauvage dans la soirée. Je vous mets des liens en description pour retrouver. Tout ça. Voilà les amis, j'espère que cette annonce vous fait autant plaisir qu'à moi. Je suis vraiment super pressé d'avoir vos retours. Moi, quoi qu'il en soit, je suis vraiment ravi de cette expérience et de l'équipe formidable avec qui je travaille sur ce projet BD vraiment chez Soleil. C'est tous des amours qui sont ultra à l'écoute et le courant passe vraiment bien avec les collègues Patty et Mariol. Tout le monde se fait plaisir et je pense que ça se ressent vraiment sur le résultat final. Voilà. Nota Bene, petites histoires grand destin, n'oubliez pas, on compte sur vous. Euh, et puis, bah, écoutez, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Nota Bene. Hein. Salut!